tout le monde j'espère que vous avez bien petite vidéo ici Sofiane de la chaîne Retro RPG actuellement j'ai arrêté mes fonds verts un petit peu pourquoi parce que déjà du blanc c'est beaucoup plus simple j'ai un mur blanc donc je me dis ça va être plus simple de tourner certaines vidéos et de deux c'était vraiment foireux alors j'ai fait mes montages vidéo avec le fond vert il y avait tout un tas de bugs je sais pas comment certains ils font mais franchement moi je me suis cassé les dents et j'ai essayé de tomber donc pour l'instant, je, je resterai sur un fond blanc. J'imiterai les montages vidéo et autres via le fond vert en question. En tout cas, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vous ai parlé du vert, du blanc. Là, je vais plutôt vous parler du bleu. Je vais plutôt vous parler du Micromania. Alors, Micromania, c'est quoi Bon, elle, est, elle présente à peu près 400 boutiques. Et aujourd'hui, on apprend près la fermeture de 47 boutiques. Alors, euh, dans cette tragédie quand même, enfin, tragédie, je pèse un peu mes mots. Je vais peut-être un peu fort, ce pas le cas. Enfin, dans ce désarroi, euh, le problème de la fermeture de ces 47 boutiques, c'est que derrière il y a 130 emplois. Bon, donc on sait que 130 emplois, il y a des, certaines personnes qui sont mères de famille ou pères de famille qui perdront leur taf et qui doivent retrouver autre chose pour, euh, pour subvenir à leurs besoins habituels. Euh, mais bon, euh, j'espère qu'ils trouveront autre chose. Et voilà. enfin, bref, ce n'est pas trop le sujet du jour. Je ne veux pas parler de chômage ou autre, car je ne connais rien en économie nationale française ou autre. Je vais vous parler de ces fermetures. Alors pourquoi Micromania ferme ses 47 boutiques Alors ils ont fait une réponse à ce niveau-là à Gamecult. Pourquoi fermer leurs 47 boutiques Je vais vous lire la réponse en face. Je prends mon petit PC portable. Tout est, tout est dessus. enfin la réponse plutôt. D'après la réponse de Micromania, qu'ils ont répondu à Gamecult, ils disent que le digital est depuis quelques années devenu le canal majoritairement utilisé par les consommateurs pour leur achat de jeux vidéo. 62% des transactions sont désormais réalisées en ligne, en hausse de 19% en 2020 par rapport à 2019 en gros qu'est ce que ça veut dire en gros ça veut dire qu'au fil des années enfin surtout depuis peu de plus en plus le digital prend une place les gens achètent moins de physique enfin c'est pas faux franchement c'est pas faux. Je sais qu'il y en a un qui achète pas mal de digital mais bon moi je pense que c'est pas tout à fait la seule raison moi je pense que les fermetures sont dues au fait qu'il y a eu le covid avec le covid il y a beaucoup d'enseignes qui ont dû fermer vous, vous souvenez pas les euh, débuts du Covid et même le milieu du Covid? Il y a dû y avoir toutes les enseignes non essentielles ont dû fermer. Donc en gros, il, pouvait, il y avait un moment donné, on n'avait que les, les hypermarchés, les supermarchés, les épiceries et autres qui étaient ouverts. On avait pas mal de boutiques de vêtements, jeux vidéo et autres qui étaient fermés Bon déjà, je pense que ça a ça un peu juste en balance. Je m'en souviens d'ailleurs, j'avais trois micro à proximité de chez moi qui ont fermé. Celui-là de, celui de crème et bicêtre, celui-là de VIF. Et celui -là de Charenton-le-Pont. Ces trois-là ont fermé. Il me semble qu'ils ont fermé à peu près la période du Covid. Euh, bon. Il y a eu d'autres aussi. Il y en a eu quand même d'autres. Bon. En dehors du Covid, il y a eu aussi le fait que je pense que pas mal d'entre nous ont changé leur façon de consommer le jeu vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la majorité des jeux, quand ils sortent euh, à leur sortie au premier jour, on a tendance à les acheter sur Amazon, à, sur Afnac, euh, Boulanger ou d'autres. Ou même moi, même moi, ça m'arrive... Ce que je fais, c'est que dès que je veux un jeu dès sa sortie, je ne vais pas acheter un micro -là. Pourquoi Et c'est peut-être ça qui l'a tué aussi. Peut-être moi, en partie, j'ai participé un peu à la, à la fin de cette enseigne. Enfin, à la fin, on est encore loin. 47 boutiques, il en restera à peu près 399 moins 47. Ça fait, euh, ça fait je sais pas, un truc comme 350. Un truc comme ça, je ne sais plus. Bref, je vais faire le calcul. Euh, ouais, je vais revenir sur mes moutons. Je pense que j'ai un peu participé à cette fermeture, comme un peu tout le monde. Quand un jeu sort et que je veux absolument à sa sortie, Qu'est-ce que je fais Je ne vais pas acheter chez Micromania, non, non. Je vais le prendre chez Carrefour, Leclerc, Auchan ou d'autres. Euh, car ces jeux souvent sont à 60, sont 10 euros chez Micromania, Et dès leur sortie, on les trouve à 45, voire peut-être de temps en temps 50 euros dans les hypermarchés. Euh, c'est vrai que ça, c'est à jouer. Euh, bon, après, il faut se dire que les hypermarchés, quand ils te vendent un jeu à 45 euros, ils ne gagnent pas grand-chose. Là où ils gagnent, c'est que quand tu vas venir acheter ton jeu, tu vas te profiter pour acheter ton sac de pommes de terre, tes crevettes ton poisson, ton shampoing, ton shampoing, dentifrice et autres. Bref, c'est pas. Il n'y a pas que ça. Donc moi, j'en fais partie aussi. Il y a eu aussi le fait que maintenant, tout le monde commande sur Internet. Moi, je me souviens de l'époque auquel Internet était pas très courant. Les jeux vidéo, j'avais souvent à Micromania, j'étais jeune. Comme tout le monde, on a tous fait du lèche vitrine. On s'achète de temps en temps des jeux, mais plus souvent, on est allé, on regardait. J'allais souvent avec des amis aussi à République. Euh, voir toutes les, toutes les boutiques de jeux vidéo, voir les nouveautés. Euh, quand j'avais certains petits jeux import auxquels j'avais un peu d'argent, je me les procurais. Euh, on a eu aussi euh, tous les mercredis après-midi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps de ça à l'époque de la Gamecube, PS2 et tout. Tous les mercredis après-midi, il y avait des essais chez Micromania, des essais de jeux vidéo. Je trouvais que c'était pas mal, ça permettait de tester les jeux. Et ça, c'était vraiment un bon point, un bon dommage, ils ont arrêté. Je sais qu'aussi à l'époque de la PlayStation 2, de la Gamecube, les anciennes Micromania se portaient bien. Car le Micromania à côté de chez moi, je m'en souviens encore sur Bedivine, pour ne euh, pas citer. Bon, ouais, ça été, bon, ça a été fait, ce n'est pas grave. Euh, il y avait des, des vigiles. Maintenant, tu vas dans un micromania. Ce qui qui fait la caisse, qui, qui fait le vigile, bah, c'est euh, employés de micromania classique. Hein. Deux fois aller tout seul, deux fois voir s'ils ont un peu de chance s'ils sont deux. Euh, donc je pense que ce n'est pas évident pour eux. Gérer le stock des jeux d'occasion, gérer le stock des jeux neufs, gérer les promotions des, des futurs jeux, prendre des réservations, trier la caisse, nettoyer le magasin. Euh, surveiller le, les jeux des vols et autres. Bon, je pense que tout ça, ça fait, ça fait peut-être un peu beaucoup pour certains employés. Et euh, ça ne doit pas être évident. En dehors de ça, il y a eu aussi le fait que... Euh, bon, moi je n'ai pas la pire sur Micromania ou autre. Hein. Moi ce truc, je suis un peu dégoûté. C'est que tu retrouves des jeux à Micromania, que tu es censé acheter neufs, comme j'en je, j'avais parlé dans une précédente vidéo. Tu achètes des jeux neufs. Malheureusement, ils sont débistés. Et en plus, il est débisté, mais il est abîmé derrière. Donc c'est même plus du neuf, c'est l'occasion de l'occasion, c'est de l'occasion de chez l'occasion. Donc ça, bon, ça je suis un peu dégoûté. Bon, en même temps, quand ça arrive à ce point-là, moi, bon, le plus souvent quand j'essaie des jeux chez Micromania, il y a pas mal qui critiquent les prix de Micromania Et moi, je suis très très loin de les critiquer. Pourquoi Parce que je sais très bien que quand Micromania sort un jeu, contrairement à Carrefour au champ haute, euh, lui, il gagne. Euh, le magasin gagne, euh, il gagne sa vie sur le jeu vidéo. Alors que Carrefour et autres, comme j'ai expliqué juste avant, vend le jeu peut-être pas très cher mais ils se rattrape sur les produits nécessités que vous allez faire, euh, que vous acheter en même temps que vous achetez votre jeu. Ce qui est dommage, euh, qui est dommage à Micromania, c'est que c'est vrai que certains jeux sont chers. Bon, ce n'est pas de leur faute. Ils font face à une concurrence féroce entre les grandes enseignes, les sites comme Amazon, Fnac et autres. Euh, je ne parle même pas de Vinted, Le Bon Coin, euh, euh, tout ça. Euh, ebay et tout. Euh, c'est vrai que ce n'est pas évident. Bon, après, il faut, faut le dire aussi, c'est que contrairement à Carrefour, ou même à Leclerc, moi j'ai un Leclerc à proximité de chez moi, c'est une franchise. Attends, s'il tu retrouves des jeux PS3 à 30, 40 euros. Mais attends, wesh, c'est quoi le délire là, Mais là Franchement, là c'est abusé là. Euh, alors que Micromania, l'avantage de Micromania, c'est que quand les jeux, plus il y a de l'âge, plus le prix est baissé. Bon, bien sûr, je vais pas de parler des certains jeux rétro gaming euh, comme Pokémon ou autres qui prennent de la valeur même chez Micromania. Mais certains jeux, si tu achètes pas Day One, tu achètes peut-être 6 mois après le jeu peut-il revient peut-être à moitié prix, voire deux fois tu achètes certains jeux à 5, 10 euros. Donc voilà, franchement, à ce niveau-là, je trouve quand même des très bons tarifs. Et je suis un peu dégoûté que plusieurs anciennes ferment aujourd'hui. J'ai appris récemment par le biais d'un ami à moi qui habite sur la région d'Orléans que le micromanette de Chessy va fermer. Je trouve ça un peu dommage. Bon, moi je n'y vais pas trop souvent parce que peu de fois que je vais à Orléans, je vais à la micro de temps en temps, mais soit ça s'arrange je vais rarement soit Chessie. Mais voilà, quoi c'est une pierre qui s'efface de l'édifice ou l'édifice qui s'efface de la pierre. Je ne sais plus en quel sens on dit ça, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que le, le truc, c'est qu'il y a 47 ans qui ferment. À mon avis, ça va continuer à fermer. Pourtant, en 2017, ils avaient racheté Zing. Zing est une boutique spécialisée dans tout ce qui est goodies, peluches, figurines et autres, de dérivés de jeux vidéo ou manga. Malgré ça, ça a tendance à, à marcher de moins en moins bien. Bah, je pense que vous êtes tous connus aussi Score Game. Score Game, c'était la boutique, enfin, c'était le concurrent de Micromania principalement. Moi, je sais qu'à proximité de chez moi, j'allais souvent au, au Score Game et au. Je crois que c'était Maxi Game. Il me semble que c'était Maxi Game, hein, Anthony. J'achetais de temps en temps mes jeux là-bas, PS1 et autres. C'est vrai que même quand j'allais, comme je vous j'allais à la République, je pense que même déjà un peu à l'époque de la PlayStation 1, moi-même, j'ai participé un peu à la fermeture de certains magasins. Pourquoi Parce que déjà, depuis la PlayStation 1, et comme certains, et ça, faut pas le mentir, il y en a pas mal d'entre vous, je sais que c'est comme ça, les jeux PlayStation 1, on a tous, on est tous partis, on, a, on a tous mis une puce sur le PlayStation 1, et on a tous tourné sur les mules, euh, et autres euh, torrents et tout, pour partager ces jeux PlayStation 1. J'ai eu pas mal de jeux gravés. Bon, en contrepartie, quand le jeu me plaisait, me plaisait je l'ai acheté en physique et en réel, car j'aime bien voir les boîtes et jaquettes et autres. Mais bon... Je me rappelle qu'il y a la République, j allais, j allais à la République, plus loin, je marchais un peu à pied, J'ai un magasin, je passe. Si certains se souviennent d'entre vous, c'était Kuntzi un peu plus loin vers Voltaire. Lui, euh, ce magasin a proposé des puces PlayStation 1, monté et autres, je crois que j'avais payé ça, il me semble, 30 euros. Je reviens la PlayStation 1, il m'a mis à plus. il m'a monté, et hop, je suis rentré chez moi, Deux trois jeux à port que j'avais, qui traînaient, que je bon, ouais, à port encore, c'est pas grave, parce que c'est des jeux originaux, mais bon j'allais voir mon petit, mon petit pote qui était euh, à l'immeuble en face du mien et il me gravait tout un tas de jeux, il m'est passé et voilà quoi ça déjà même à l'époque, on y a tous un petit peu participé pourquoi Parce que l'époque de la Piscina, il y a pas mal de jeux qui ont eu il y a pas mal de gens, excusez-moi, qui ont eu leurs jeux gravés qui ont eu des jeux gravés, qui ont acheté très peu de jeux euh, ça a été le cas aussi, je pense, avec la PS2 pour certains ça a été le cas aussi avec euh, PS3 quand elle a été pirata bon, après, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus dur à pirater les consoles, sauf bien sûr les consoles portables qui étaient, qui, elles, étaient un peu... qui restaient quand même relativement simples. Bon, bref, je m'éloigne du sujet. On va revenir sur le micro quand même. En tout cas, je suis vraiment solidaire aussi auprès des personnes qui perdent leur emploi à ce niveau-là. 47 magasins plutôt, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. J'espère que ça restera que 47 magasins et qu'il n'y en aura pas plus, car j'aime bien les... Aller acheter de temps en temps mes jeux là-bas. Euh, on y fait quand même de temps en temps, même souvent, moi en tout cas, j'y fais des, vraiment des belles affaires. Je les achète peut-être pas au début et j'y participe peut-être aussi, moi aussi, à, à l'extinction de certains magasins car j'achète mes jeux, mais je les achète un peu, euh, un peu une fois que le prix a ba baissé, a diminué. Et bon, comme certains, avec, euh, les entre avec mon entreprise et autres, quand je reçois des bons Amazon et tout, bah, c'est vrai que quand je reçois des bons d'achat, je préfère acheter de temps en temps euh, certains jeux sur Amazon. C'est vrai qu'il y a aussi à proximité, tu es chez toi tranquille, tu es dans ton PC, tu commandes un jeu, tu le payes moins cher, en plus tu le reçois chez toi, tu es au chaud et tout. Donc voilà, pour certains, la façon de consommer les jeux vidéo a changé. Et aussi, il y a aussi pas mal de gens, bon, moi dans mon entourage, il n'y en a peut-être pas trop, mais si, si, je crois qu'il y en a, un. si, si, il y en a, il se reconnaîtra, je pense, dans la vidéo. Mais il y a pas mal de gens qui achètent en dématérialisé. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai acheté quelques gens dématérialisés, mais très peu pour moi. Franchement, le dématérialisé. Je vous dis va ça reste à vous, mais autant pirater sa console. Si c'est pour acheter du matériel et pas avoir de physique, je me dis, autant un pirater sa console et télécharger les jeux. Bref, après, ça tue l'industrie, ça c'est sûr. C'est peut-être pas la chose à faire. En tout cas, je suis dégoûté un peu que, que le physique disparaisse. Et c'est peut-être pour ça qu'au fur et à mesure, les magasins les boutiques de jeux vidéo disparaissent. Il reste encore quelques boutiques indé qui essaient de rester tant bien que mal. Euh, chapeau à eux. Bravo, parce que je pense que c'est pas évident. Avec les grandes surfaces, euh, les sites web... Euh... Euh, les sites d'annonces euh, d'occasion et autres, ça ne va pas être évident. Mais euh, courage, euh, en tout cas, ouais, pour, euh, pour cette vidéo. Bien d'écouter que 47 magasins ferment. Je ne sais pas si y en aura à proximité de chez moi. Si certains ont la liste, euh, je serais bien tenté de le savoir. Je sais qu'il y a une, y a une de dans 45, qui lui, ferme ses portes. À part celui-là, euh, je n'en ai pas d'autres. Bon, après, ceux que je, je, ceux à proximité de chez moi, j'ai l'impression qu'ils marchent plutôt bien. soit de par exemple, de chez Bélipine. j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Donc, euh, je me dis, bon, ça m'attendra qu'ils ferment. Après, peut-être que d'autres magasins, euh, d'autres centres commerciaux fermeront. Ça, je sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à les commenter. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, tu me lâches un pouce bleu. Eh, hey, n'oublie pas, frère, le pouce bleu. Hein. faut lâcher le pouce bleu. Hein. Abonne-toi. Je te dis à très bientôt. En tout cas, bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Je sais pas à quel moment tu regardes ces vidéos, mais ciao, à bientôt.